Bonjour. La situation politique du pays, marquée par les manifestations de l'opposition et du pouvoir, est en vedette dans les journaux parus ce mardi 14 mars 2023. Réumi quotidien, évoquant ces manifestations et le procès Mambényan Ousmane Sonko, signale la police en état d'alerte. Cependant, Réumi renseigne que le préfet de Dakar a finalement autorisé le rassemblement de Yéhoui Askanui prévu ce mardi au terrain à Capes des Parcelles Asseni. Un premier semblant de dégel, sans doute après le mot d'ordonnée par les ténors de l'opposition, appelant leurs militants à sonner la mobilisation avec ou sans autorisation de l'autorité administrative. Mais les enjeux sécuritaires qui maintiennent la police en état d'alerte vont au-delà de ce meeting, indique Réumi qui argumente à sa page 5 à travers la plume de la sur Hassan Samboulou va au-delà des faits sur le radicalisme politique de Yehui Askanui à la page 4 de Réumi où il dévoile comment Maki pourrait pousser Sonko à changer de stratégie. Mais en entendant tout cela, le préfet lui lui a lâché du lest pour le meeting de Yehu Askanui prévu ce mardi. La manifestation de l'opposition a finalement été autorisée par le préfet qui n'a pas jugé nécessaire de l'interdire, selon Alerte quotidien. Mais le tamouin prédit un talata de tous les dangers avec le méga-meeting de l'opposition et la contre-manifestation prévue par le pouvoir. Et dans ce journal, Obeno Bokriakar dénonce une tentative de déstabilisation à travers des manifestations de rue, l'on soutien que des jeunes mobilisés par le ministre de la Jeunesse menacent de brûler la maison de son et Walfu constate une logique de confrontation se penchant sur les rapports tendus entre pouvoir et opposition. Et c'est ce que Critique appelle acte 1 du Gatsa Gatsa, ce que semble confirmer Libération, qui nous apprend qu'à quelques heures du début des manifestations annoncées par Yewi Askanui, le ton monte entre Beno Bokuyakar et Yewi Askanui. ce que Vox Populi qualifie d'extrême montée des tensions. Ces trois jours de manifestations décrétées par Yewi Askanui et PASTEF placent le Sénégal sur une poudrière avec une opposition et un pouvoir qui se radicalisent. Vox Populi livre aussi la guerre des communiqués entre la PR et PASTEF informant que le parti présidentiel réitère ses accusations d'appel à l'insurrection contre Sonko et PASTEF contre accuse, soutenant que les milices du pouvoir sont le seul facteur pouvant déclencher une guerre civile. L'observateur pour sa part rapporte la riposte de la majorité au-delà du discours et nous fait entendre le cri de guerre de Pape Malignoud et de la jeunesse républicaine. L'Ops nous conduit aussi à Gedeway pour nous parler de la diope des volontaires et des unités de patrouille avant de nous acheminer sur les parcelles de la peur avec le giga-meeting de Yehui Askanui. L'OPS propose ainsi un reportage au terrain à Capes et environ où les riverains et les commerçants sont sous la hantise des débordements. Ce journal livre aussi des révélations sur la réunion de sécurité tenue hier. Et pendant ce temps, Makidans benobokuya tire sur Yehui qui réplique violemment, rapporte Source A, journal où le leader de PASTEF pose quatre questions au président Makisal, lui demandant s'il est le parrain des milices qui opèrent aux côtés des forces de l'ordre. Est-ce vrai qu'il a nommé haut gradé à la tête de ses milices et que ce haut gradé par ailleurs commande d'autres unités. Son fils Amadou Sal aurait-il été aperçu à Grand Yoff en train de recruter des nervis Demande encore Ousmane Sonko. Pastef se met en quatre titres. Par conséquent, le quotidien qui évoque aussi les questions de Sonko au président Macky Sall et les échos rapportent en direction du meeting de Yewi à Sankouy prévu aujourd'hui. L'inquiétude des parents d'élèves et le branle bas au niveau des QG des partis de Yewi. Le terrain à est pris d'assaut depuis hier nous apprend aussi ce journal. Mais Yahweh ne sera pas seul dans la rue aujourd'hui puisque le pouvoir aussi y sera, affirme Réoumi Quotidien. Besbi le jour annonce ainsi 72 heures chrono. Dans ce journal, Imam et Oulema appellent au calme et les avocats de Sonko E condamnent la sortie d'Ismaïla Madjurfal. Le maire, Babacar Diop, a lui déniché d'autres scandales dont la gestion de la ville de Thiès. nous apprend. Las libération pendant ce temps, reparle de la disparition présumée de véhicules à la mairie de Kermasar Nord et dévoile ce Que révèle l'enquête des gendarmes. Et ce journal raconte en détail à sa page 3 ce que l'actuel et l'ancien maire ont dit aux enquêteurs. Pendant que dans 24 heures, Bougan torpille Monsoufaï. Dans un grande place aussi, nous retrouvons Bougan qui viliponde et interpelle Monsoufaï, l'invitant à apprendre à dire la vérité et à brandir les preuves de ses balivernes. L'info, pour sa part, livre le diagnostic du professeur Ndiaye sur la situation de l'économie sénégalaise et ses perspectives. Et Réumi quotidien livrant les résultats des élections de représentation. Son activité dans l'éducation nous apprend que seuls sept syndicats ont désormais voix au chapitre. Et parmi ces syndicats, celui de Dambot, qui entre dans la cour des grands, conclut le quotidien. Et c'est le moment choisi par les usagers touchés au portefeuille par la hausse généralisée des prix du transport pour accuser l'État et l'afflux d'enrées au mi-quotidien. Et Sud-Quotidien estime que l'État rend les armes face à l'échec de la baisse des prix des denrées et la hausse unilatérale des tickets de transport. L'État, impuissant, s'interroge par conséquent. Enquête qui évoque aussi la vie chère et l'observateur raconte la vie brisée des personnes victimes d'amputation, livrant des confidences terribles à sa page 8. À la page 7 de Réumi Quotidien, on nous apprend que Macky Sall offre une prime spéciale de 10 millions à chaque lionceau suite à la victoire finale à la canne uvan. Macky honore les lions, titre par conséquent l'indépendant Estade déduit des 10 sacs continentaux en 10 ans du Sénégal que la culture de la gagne est en marche au foot en lutte réumi Quotidien nous apprend que le CNG autorise à nouveau les face-à-face -face, mais fixe des conditions. Terminons dans Sounulambu, Ipongari tire sur Rukruk, déclarant, je cite, « Monoul Kher, Monoul Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.